Chers élèves de quatrième année primaire, c'est un bienvenue sur votre chaîne Je communique TV, encore fois, votre cahier préféré, mon cahier de grammaire et de communication. Cette fois, on va voir d'autres activités concernant le sujet. Je m'entraîne à l'écrit, cette fois c'est souligne le sujet dans chacune des phrases suivantes. Je souligne aussi le sujet et indique sa nature pour chaque phrase. Je remplace les pronoms sujets en vert par les groupes nominaux de mon choix. Et je complète avec un sujet de la nature demandée, sans oublier bien sûr ce que j'ai appris. Le sujet est un groupe obligatoire de la plupart des phrases verbales. Vous le trouver, on peut l'encadrer par ce qui ou ce sont qui avant le verbe. Par exemple, Marjane joue à la guitare. C'est Marjane qui joue de la guitare. Marjane joue de la guitare. C'est Marjane qui joue de la guitare. Il peut être de diverses natures groupe non nominal, nom propre, pronom, verbe à l'infinitif. Alors, le sujet peut être placé avant le verbe ou après le verbe, ou loin du verbe, par exemple, Atikra, malgré sa petite taille, parvenu à attraper les biscuits en haut du meuble. Après le verbe, par exemple, dans la prairie, coule une rivière, dans la prairie. Avant le verbe, normalement, on dit Nassim, lit un roman d'aventure. Un même sujet peut être en relation avec plusieurs verbes, comme exemple, le chaleur. Chadon sort son stylo, écrit une lettre et la glisse dans une enveloppe. Alors, il y a un verbe glisse, écrit et sort en relation avec le sujet Chadon. Je m'entraîne à l'écrit, souligne le sujet dans chacune des phrases suivantes. Notre maison a été dévastée par un arbre. Alors, c'est notre maison. Le vendredi, le jardinier s'occupe du potage. C'est le jardinier. Mon auteur préféré s'appelle Mohamed Choukri. Mon auteur préféré. Nous vous, vous appellerons demain soir. Nous. Alors, pour chaque phrase souligne, le sujet indique sa nature. Est-ce que c'est un nom propre groupe nominal? Prenons un verbe à l'infinitif. Enfant, je jouais souvent à cache-cache. Je. Ce petit oisillon est tombé du nid. Ce petit oisillon. À la piscine, Tarek gagne toujours la course. Tarek. Rire est le, est le propre de l'homme. Rire. Alors, on va commencer par rire c'est un verbe à l'infinitif. Écrit ces verbe à l'infinitif. Tarère, c'est un nom propre. On écrit ici un nom propre. Ce petit oiseau est tombé d'unis, on a créé groupe nominal. Enfant, je jouais souvent à cache-cache, on, on dit ici prenant. Alors, un enfant joué souvent à cache cache c'est un pronom, ce petit oisillon est en c'est un groupe nominal, ce petit oisillon. à la piscine, taille gagne toujours, la course C'est un nom propre, rire et est le propre de l'homme, c'est un verbe, à infinitif. Alors, là, on passe à autre chose. On remplace les pronoms sujets sujet en vert par les groupes nominaux de ton choix. remplace les pronoms sujets envers fait par les groupes lumineux de ton choix. Alors, elles protège leurs petits prédateurs. Ça veut dire... On euh veut dire aussi les femelles. Les femelles protègent leurs tuiles et les prédateurs. Depuis son anniversaire, il ne quitte plus son nouveau jouet. Par exemple, Akram. C'est un nom propre. Alors, depuis son anniversaire, Akram ne quitte plus son nouveau jouet. Nous trouvons cette maison ravissante. Moi et ma famille. On peut remplacer par moi et ma famille. Alors moi et ma famille, voilà. Moi et ma famille trouvons cette maison ravissante. Les femelles protègent leurs petits des prédateurs. Depuis son anniversaire à Carme ne quitte plus son nouveau jouet. Moi et ma famille trouvons cette maison ravissante. Alors on continue avec cette activité complète avec un sujet de la nature demandée. Par exemple en prenant ⁇ on va à l'école ⁇ on dit ⁇ on va à l'école ⁇ Cet été, groupe nominal Ils sont venus à la maison pendant une semaine. Alors mon angle est ma tante. On dit aussi euh, ⁇ nous aimons ⁇ vais m'en faire les choses au trésor. Alors, li la, la lecture. On lire. Lire est mon activité favorite. M'a invité à son anniversaire. Alès. Alès m'a invité à son anniversaire. Alors, sans oublier, bien sûr, ce que j'ai appris. Alors, ce que j'ai appris, le sujet est un groupe obligatoire de la plupart des, verbes, des phrases verbales. Pour le trouver, on peut l'encadrer par « c'est qui » ou « ce sont qui » avant le verbe. Par exemple, c'est Marjane qui joue de la guitare. Elle peut être de diverses natures, comme l'éménal, nom propre, pronom, verbe à l'infinitif. Le sujet peut être placé soit avant le verbe, après le verbe ou loin du verbe. Avant le verbe, comme l'exemple de Nassim lit un roman d'aventure. Après le verbe, dans la prairie coule une rivière loin, du rivière, loin du verbe, Attica, malgré sa petite taille, parvenait à attaquer les biscuits en haut du verbe. Un même sujet peut être en relation avec plusieurs verbes. Comme Chadin sort son silo, écrit une lettre et glisse dans une enveloppe. Alors, Chadin, c'est le sujet. Alors, il est en relation avec plusieurs verbes, comme l'exemple de sort, écrit et glisse.